présenter Quentin. Quentin, qui est membre de la coopérative des tilleuls à Lille. Euh, il est spécialisé Symfony depuis quelques années et euh, à travers son expérience, il a pu appréhender euh, différentes technologies telles que euh, Elasticsearch, Kubernetes, etc. Et c'est justement de Kubernetes dont il va nous parler aujourd'hui, euh, à travers un retour d'expérience d'une migration vers Kubernetes. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Quentin Barlois. Merci Vincent. Alors, bonjour à tous ou re-bonjour à tous. Euh, alors, comme l'a dit Vincent, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur une migration de l'hébergement d'Arte euh, qui a été faite vers Kubernetes. C'est une migration qui est toujours en cours parce qu'elle euh, se fait API par API. Et euh, donc, on, je vais surtout exposer les pistes de réflexion que nous avons eues pour pouvoir attaquer cette migration. Et euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne Kubernetes, euh, mais je vais plutôt euh, parler du, du, questionnement, ou, du questionnement que nous avons pu avoir. Alors, Au niveau du, du contexte, je vais le présenter un peu. Donc, en me présentant moi-même, je suis back-end développeur chez l'ETL. Vous pouvez me retrouver sur GitHub et Twitter. Euh, les tiels, Kevin l'a présenté euh, juste avant moi. Donc on fait euh, du développement, du consulting et de la formation un peu partout en France. Euh, on est 50 aujourd'hui et euh, si euh, vous êtes intéressé à nous rejoindre et que vous, euh, euh, vous êtes intéressé dans, dans le développement euh, PHP, JS et autres, hein, même dans, dans, du dé, dans du DevOps justement, euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Euh, Troisième partie, Arte. Euh, je pense que tout le monde connaît euh, la Arte, la chaîne de télé euh, euh, publique euh, connu, très connue pour ses documentaires, notamment. Euh, et, euh, Arte est présent dans trois euh, villes, à Paris, à Baden-Baden en, en Allemagne et à Strasbourg. Elle réalise euh, 3% de part d'audience en France et euh, le mois dernier a euh, eu des un nombre de visiteurs jusqu'à 18, 18 millions de, de visiteurs le, le mois dernier sur Arte.tv. Euh, il y a également des applications, euh, il y a le, le site Arte.tv et des applications Android, iOS. Euh, on retrouve également euh, les, les programmes d'Arte sur les box TV et sur les téléconnectés. Euh, moi, je suis au sein d'une équipe euh, qui est chargée euh, donc, euh, de la gestion de l'information des programmes et des vidéos. Donc, euh, on travaille des API euh, Symfony, euh, donc en PHP, avec un, de la persistance en Mongo Elasticsearch. Il faut savoir qu'au départ, quand on s'est lancé dans cette migration, on n'avait aucune connaissance euh, dans Kubernetes. Donc on s'est justement pas mal euh, posé de questions. La première était, euh, pourquoi migrer Pourquoi euh, Choisir de partir de nos serveurs dédiés qui fonctionnaient plutôt bien et pourquoi choisir Kubernetes comme solution Tout d'abord parce que on travaille au quotidien avec un environnement Docker pour nos développements. Donc on, on se disait que le migrer vers Kubernetes nous permettait d'avoir euh, un environnement ISO entre le développement et la production, même si on essaye en général euh, d'avoir des, des images euh, locales euh, qui se rapprochent de la production quand on est sur des serveurs dédiés, ce n'est pas forcément toujours le cas, et ça peut amener parfois des petites surprises. Euh, deuxième point, c'est contrôler la configuration. Euh, là où euh, les serveurs dédiés sont gérés par un hébergeur, ou il faut faire du ticketing pour euh, lui demander de faire des modifications de configuration Nginx ou PHP. Là, aujourd'hui, euh, ce sera les équipes DevOps euh, et ou les développeurs qui, qui, ont, qui auront la main là-dessus là vu que la, la, confri, la configuration sera as code et sera stockée euh, avec le projet. Troisième point, c'est l'auto-scaling. Euh, comme... Euh, toute chaîne de, de télé, il y a des pics de trafic à certains moments de la journée, notamment le soir lors du 20h. Euh, L'auto-scaling nous permet d'augmenter le nombre de ressources euh, allouées pour, pour nos API en fonction du trafic euh, qui, qui nous est envoyé. Euh, ce qui nous permet à nous de ne pas avoir de surdimensionnement de, de, de machines euh, comme on peut l'avoir aujourd'hui sur nos serveurs dédiés. Troisième, enfin quatrième point plutôt important qu'on enfin, qu attendait, c'était le, le rolling update. Euh, on sait qu'avec euh, Kubernetes, on peut faire du rolling update, c'est-à-dire avoir euh, une, une mise en production fluide sans aucune interruption de service. On avait parfois des petits soucis au, au préalable quand on utilisait Capistrano ou autre. Là, euh, c'était une des promesses qu'avait euh, Kubernetes pour nous. Ensuite, il y a le, le, le feature deploy. Euh, Aujourd'hui, on déploie sur un environnement de développement, puis de, de pré-production jusqu'à la production. Euh, Kubernetes nous permettrait également euh, de pouvoir déployer des branches ou des commits spécifiques afin de pouvoir tester les développements qui ont été faits. Et ensuite, mettre en production euh, plus rapidement, pouvoir peut-être atteindre au final euh, un déploiement continu en déployant feature par feature. Il y a également le Canary Release, qui nous permet de, de déployer deux versions euh, simultanées de notre même application, une version A une version B, et de déployer une des deux versions à une petite partie du trafic et l'augmenter si la nouvelle version euh, est satisfaisante. Ensuite, on s'est posé la question inverse. Pourquoi ne pas migrer Pourquoi on aurait tout intérêt à rester sur notre hébergement classique tout d'abord, comme j'ai dit en introduction, on n'avait pas de connaissance du tout de Kubernetes dans l'équipe. Donc, il euh, y a quand même euh, un peu de boulot pour se, se documenter, euh, comprendre un peu les, les termes techniques qui s'y rattachent. Donc, on, on y vient, il y a une complexité d'apprentissage, tout le monde en parle en général, la complexité d'apprentissage de Kubernetes euh, est assez importante. Et donc, euh, il faut bien prendre le temps, en tout cas, d'aller rechercher euh, les informations dans la documentation qui est plutôt bien fournie pour le coup. Euh, la responsabilité de développeur, ou en tout cas la responsabilité de l'équipe et des DevOps, il euh, faut savoir que, comme j'ai dit précédemment, en Charté, on a un hébergeur euh, qui s'occupe actuellement de nos, configura de nos configurations. Euh, une fois migré sur Kubernetes, pour les projets qui sont en tout cas sur le cluster, ce euh, sera aux équipes euh, DevOps et CRE de charger de, de, de la configuration des de Nginx, des PHPFM, etc. Et plus, euh, et plus à l'hébergeur de faire ça. Donc, On aura beaucoup moins de, de possibilités de faire du ticketing à l'hébergeur, ce qui rajoute une charge de travail où en tout cas, euh, il faudra avoir des profils qui sont expérimentés dans ce domaine afin d'avoir un système résilient. Alors, On a défini un petit plan d'action avant de, de démarrer cette migration un peu à la va-vite ou à l'aveugle. Et le, le, le premier point où on s'est dit qu'il fallait mettre la, pardon, mettre la main, c'était refactoriser nos Dockerfiles. Comme vous le savez, pour Kubernetes, on déploie des images Docker dans un environnement spécifique d'orchestration. Donc, Le premier point, c'était l'idée de faire des images déployables, des images qui soient tout de suite prêtes à être lancées. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin, comme en local, de créer des volumes supplémentaires euh, de faire des configurations manuelles, de lancer des, des composeurs installés à la main, etc. Euh, dans nos conteneurs. Euh, deuxième point, c'était minimiser la taille de l'image, parce que si on a une taille réduite, on aura euh, un temps de téléchargement et de déploiement plus rapide. Ensuite, on a essayé de mettre en place les best practices Docker pour être le plus performant possible. Et enfin, choisir un registry. Euh, pour avoir euh, un management des images qui soit euh, assez, euh, assez clair, savoir quand et quoi pousser, et euh, comment taguer. Ensuite, euh, on a toute la partie euh, création des manifestes Kubernetes, avec euh, donc la, la création des manifestes en, en tant que tel et euh, le, la mise en place des bonnes pratiques Kubernetes, que je détaillerai un peu plus tard. Euh, la mise en place de tests, euh, Alors, on a scanné également nos images Docker afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de failles de vulnérabilité. On a également fait des, des tests de déploiement avec un outil qui s'appelle GoReplay euh, qui permet de répliquer euh, le trafic entrant euh, sur un serveur et de le renvoyer vers un autre. Donc là, en l'occurrence, le, le dit autre et, euh, a été le, le cluster Kubernetes. Et, euh, et des, donc là, les tests de charge et bien sûr des tests de déploiement euh, manuels avant d'automatiser tout ça. Quatrième phase, donc la mise en production. Euh, L'idée était de déployer premièrement sur une petite partie du trafic, sur 1% du trafic, voir comment ça réagissait et augmenter euh, tout doucement cette, euh, ce, ce pourcentage. Et euh, donc... En plus de déployer sur une partie du trafic, on déploie, on migre, en tout cas, application par application. On fait une API, on, on dirige 1%, 10, 1 du trafic vers le cluster pour cette API, et ensuite on monte jusqu'à 100%, on passe à la deuxième, et ainsi de suite. Enfin, dernier point, euh, ajout des fonctionnalités euh, avancées, donc les, les fonctionnalités qui sont un must-have pour nous, euh, c'est-à-dire l'autoscaling, fait de pouvoir agrandir le, le, les ressources allouées à nos API, le Feature Deploy et le Canary Release. Donc c'est parti, commençons les travaux Première partie Docker, et comment créer des images déployables Alors, euh, première chose à faire, pour avoir une, une image qui soit prête à fonctionner sans rien avoir, c'est copier les sources. Donc pour ça, on se met dans un répertoire spécifique et on copie l'ensemble de notre projet. Deuxième point, c'est l'installation des dépendances en mode prod. Effectivement, euh, quand on sera sur le cluster, ça sera pour euh, servir euh, de la production, donc il faut avoir euh, nos dépendances en mode production. Enfin, on crée un entry point Docker euh, pour nous faciliter un peu le, euh, la vie au quotidien, euh, la vie, euh, notre vie de développeur finalement où on précise qu'on va installer les dépendances de dev si on est dans un environnement différent de la prod. L'entry point, pour ceux qui ne le savent pas, va être exécuté au démarrage des conteneurs et pas à la création d'images. Pour optimiser un maximum la taille de nos images et donc avoir des temps de téléchargement pour les déploiements plus courts, et donc aussi un stockage un peu réduit pour le stockage de nos images. On a choisi d'utiliser euh, des, des distributions euh, d'OS euh, Linux allégées euh, comme Alpine, donc, euh, nous c'est ce qu'on utilise pour, pour, pour PHP. Et euh, il existe aussi des images faites par Google euh, distroless euh, qui utilisent, enfin euh, qui sont disponibles que pour certains langages. Euh, Java, Node.js, Go, Python, ou euh, même du, du Rust. Euh, mais pour le coup, ce n'était pas disponible pour, pour PHP. Il faut savoir que euh, ça peut être euh, un peu compliqué à débugger parfois parce qu'on n'a même pas accès à un shell. Euh, par défaut, il y a, y a vraiment le strict minimum d'installer. Alpine, il faut savoir que c'est basé sur le, la libc musl. Et Busybox, Donc, contrairement à la Glibc, enfin, euh, si vous avez certains services qui utilisent euh, la Glibc, en tout cas, il peut y avoir quelques incompatibilités. C'est à garder en tête. Enfin, on a utilisé euh, un Docker ignore. Quand j'ai fait la copie des sources, j'ai fait copie point point pour copier le répertoire courant euh, vers euh, le, le, le répertoire Docker/app. Euh, slash app. Là, grâce au Docker Ignore, je vais pouvoir lui dire d'ignorer. Dans mon exemple, j'ignore tout, sauf euh, les dossiers et fichiers qui sont nécessaires euh, pour que mon application fonctionne. Enfin, comme on avait des, des images qui étaient euh, en place pour le développement depuis un certain temps, on avait beaucoup de paquets système qui étaient installés, euh, mais qui ne servaient pas. Donc, on a fait un peu le ménage et on a supprimé beaucoup de, pa de paquets inutiles. Encore une fois, dans un souci d'optimisation de taille. Les Best practices, pardon, oh, excusez-moi, bon, un petit coup. Au niveau des best practices, euh, donc l'idée c'est d'avoir des conteneurs éphémères, des conteneurs totalement uh, stateless uh, qui soient recréables à l'infini. Uh, une fois que uh, vous pouvez uh, supprimer vos conteneurs et recréer uh, vos conteneurs à partir de vos images et que une fois que vos, vos conteneurs sont démarrés, votre application tourne, vous êtes bon. Finalement, ça fait partie des, des 12-factor Application. c'est le sixième des facteurs, et donc il convient d'avoir en tout cas des, des conteneurs totalement stateless pour pouvoir déployer sur Kubernetes. On a également utilisé le, le multi-stage build, euh, donc par quoi ça se traduit, Donc, euh, on découple euh, nos, nos différentes définitions de, de, de services dans nos Dockerfiles. Euh, on s'en est servi notamment euh, pour avoir des versions de nos images PHP euh, avec ou sans Xdebug, avec ou sans euh, l'agent neurolique d'installer. Euh, et euh, on peut reprendre par exemple aussi euh, les sources, euh, le, le dossier public, euh, depuis l'image PHP parce que ça a été pré précédemment copié pour l'image NGINX. Euh, voilà. euh, un autre point, l'instruction copie. Ce qui est intéressant de, de noter là dans l'exemple, c'est qu'on peut faire euh, des copies from euh, un, un service précédent. Donc, par exemple, from Composer ou un service distant, enfin hein, une, une autre image Docker, hein. Euh, donc pour copier par exemple le binaire Composer ou euh, pour copier euh, le dossier public euh, dans Nginx depuis PHP. On a également essayé de minimiser le nombre de layers afin d'avoir euh, le moins de nombre de, de couches de cache possible. Ça, encore une fois, c'est une recommandation d'Oka. Pour ça, on va utiliser pour l'instruction run euh, l'anti-slash euh, afin de, de lier les, les différentes euh, installations de paquets et pas avoir une instruction de cache pour, euh, pour chaque installation de paquet. Euh, et avec l'anti-slash, ça permet également de remettre ça sur plusieurs lignes afin que ça soit plus lisible, parce qu'un Dockerfile peut, rapide, enfin, peut rapidement devenir lisible. Euh, en parlant de cache, justement, il faut savoir que dans Docker, les, les layers qui créent du cache, euh, enfin les instructions qui créent du cache, pardon, euh, sont les instructions euh, from, euh, copy, run et euh, command, cmd. Euh, et donc, une fois qu'un euh, qu cache est invalidé, donc, tous les layers suivants le seront aussi. Euh, C'est pourquoi, là dans mon exemple, euh, on fait d'abord la copie des fichiers euh, Composer qui sont nécessaires pour le Composer install, on fait le Composer install, ensuite on copie nos sources. Si on copiait nos sources avec les fichiers Composer et qu'on faisait le Composer install ensuite, euh, à chaque changement euh, dans nos sources, euh, chaque changement euh, sur, euh, sur nos fichiers PHP, il euh, y aurait une invalidation du cache pour l'instruction point copie.point, et du coup, on ne bénéficierait pas du cache Docker pour l'instruction cop. Composer install. Ça, c'est des petits tips à, à bien garder euh, en mémoire également. Euh... Oh, ça ne fonctionne plus. Hop. Alors, je vais faire manuellement. Euh, donc, la création, on s'est posé la question de créer un utilisateur spécifique euh, parce que. Euh, par défaut, le, les conteneurs Docker euh, utilisent Root pour euh, pour, euh, pour euh, s'exécuter. Et il euh, y a eu, il euh, y a quelques mois, une faille sur euh, Google Google Kubernetes en, Environnement où, euh, en gros, on pouvait s'infiltrer dans un conteneur, se connecter en route et euh, finalement euh, avoir accès Root sur le nœud qui exécutait le conteneur. Euh, C'est une faille qui a été corrigée, bien sûr, mais on n'est pas à l'abri que d'autres failles du genre... Euh, reproduisent. Euh, c'est pour ça qu'on a choisi de créer un utilisateur spécifique euh, et euh, lui laisser les droits euh, que pour notre application afin de ne pas être euh, euh, embêté avec des, des éventuels soucis de, de sécurité. Hop. Enfin, dernier point, l'utilisation de BillKit. De BillKit, euh, Bill c'est un, un une fonctionnalité expérimentale intégrée à Docker euh, qui permet d'augmenter la, la rapidité euh, de, des builds des images. Ça permet également de, de partager euh, le SSH euh, facilement, enfin, l'agent le, le enfin, SSH facilement. Euh, et également de passer des secrets euh, dans l'image, le, le, le, mais qui seront non persistants dans, dans l'image donc encore une fois pour des, des soucis de sécurité. Euh, on l'a juste euh, utilisé finalement pour le, la, la construction des images, afin d'avoir une, une plus grande rapidité dans, dans la, la construction de celle ci Ça marche parfait. Euh, pour manager euh, ces images, il a fallu qu'on choisisse un registre. Il en existe plein, euh, que ce soit ceux de, de Google, d'Amazon, euh, ceux présents... Euh, sur nos systèmes de, de versionning, euh, en tout cas sur GitHub, Gitala, GitLab, ou même Docker Hub. Hein. Nous, on a fait le choix de partir sur Arbor. Arbor, c'est un, un registre qui est open source euh, et euh, qui fait de la gestion euh, de, de, de airbag, hein, donc euh, gestion d'utilisateurs avec des politiques de, euh, de gestion de rôle. Il euh, y avait un support LDAP, donc ça, ça intéressait... Euh, et Active Directory, ça, ça intéresse Arte, euh, car ils ont en ont un en place chez eux. Il euh, y a le, le, le scanning des vulnérabilités des images Docker, qui est intégré. Euh, la, la possibilité d'avoir de, de, des politiques de rétention des images, euh, en fonction des tags, etc. On a le management de, de Chart Helm, on va voir un peu après que ça nous a intéressé il y a une API et REST, etc. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités. Encore, il, y a, il y en a encore d'autres hein, que je ne cite pas là, notamment la réplication euh, interregistrie euh, d'images. Si vous voulez copier des images depuis, euh, euh, depuis votre registre GitHub vers Arbor, c'est possible, ou inversement. Donc, une fois qu'on a choisi notre registre, il a fallu choisir un, un flow de management des images. Euh, le nôtre a été celui-ci. Donc, euh, on a notre Dockerfile, dans la CI, on le build, on a une image. On utilise euh, cette image pour euh, exécuter nos tests, euh, que ce soit CS Fixer, PHP Unit, etc. Ensuite, on push le tag euh, vers l'enregistré Arbor. On va créer, euh, dans le cadre d'un merge sur Master, par exemple, une release sur GitHub, euh, modifier nos tickets Jira pour le, leur associer cette release et les fermer. Et enfin, effectuer le déploiement vers Kubernetes. Euh, Kubernetes, on y vient. Euh, première chose à faire, c'est créer manifestes. Donc, euh, les manifestes. Donc, les manifestes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la définition de toutes les ressources euh, qui vont être nécessaires pour votre projet euh, pour exécuter euh, votre projet, justement, votre application euh, sur le cluster. Donc, on va définir des déploiements, des ingresses, donc les déploiements vont définir les pods euh, qui vont contenir vos conteneurs. Euh, les ingresses vont être les points de terminaison, donc euh, où on va associer un nom de domaine euh, avec euh, un, un ou plusieurs conteneurs particuliers à aller interroger, euh, et d'autres choses dont je vais, que je vais détailler après, mais c'est vraiment les deux principaux, on va dire. Pour créer ces manifestes, alors c'est juste des manifestes, c'est quoi C'est juste des fichiers IML. Hein. Euh, mais euh, nous, on a choisi d'utiliser. Enfin, Helm, on s'est posé la question en tout cas, et on a fini par, euh, par l'utiliser. Euh, alors, quel avantage a Helm comparé à créer des manifestes en IML et, et ne plus y toucher euh, C'est qu'il y a du templating. Helm euh, utilise du templating Go. Euh, donc, on va pouvoir binder des variables et avoir des, des templates qui sont totalement dynamiques. Euh, si vous voulez des, définir un nombre de réplicas fixe, mais qu'un euh, jour vous voulez les augmenter, vous bindez une variable, vous changez ça dans votre CI, juste la, la valeur de cette variable, et via Helm euh, et son templating, euh, lors du prochain déploiement, le nombre de réplicas sera euh, changé. Euh, il y a également une gestion de release pour pouvoir faire des, des rollbacks ou, euh, facilement ou autre. Euh, C'est également un package manager. Il faut savoir que euh, le chart que vous allez créer, vous allez pouvoir le, le, le pusher à hein, l'instar d'une image Docker. Hein. Et euh, Il existe plein de packages euh, et plein de chart Helm euh, qui existent et qui vous permettent d'installer facilement par exemple un agent neurolique euh, sur votre cluster ou des extensions pour Kubernetes, ou euh, euh, déjà des, des configurations pour des, des, des applications spécifiques, en tout cas. Puis, il y a une, une seule ligne, vous faites un Helm install, le nom de votre, votre paquet, ça s'installe automatiquement sur le cluster. On s'est posé la question par la suite de comment cloisonner nos environnements, euh, et donc on a choisi de faire un namespace euh, Kubernetes. Par application, donc euh, avec le nom de notre application tirer le nom de l'environnement, euh, par exemple mon application tiré production pour euh, mon application de production. Donc les namespace sont vraiment faits pour ça dans Kubernetes, ils permettent de cloisonner un ensemble euh, de ressources, et les, les lier ensemble. Et on s'est posé la question ensuite d'avoir un cluster dédié à la production ou d'avoir nos trois environnements d'intégration, de pré-production et de production sur le même cluster. Au départ, on était dans cette situation-là, mais pour ne pas impacter, on va voir qu'il y a des choses qui permettent de ne pas impacter, mais en tout cas, pour allouer un maximum de ressources disponibles à notre application en production, on a choisi d'avoir un cluster de pré-production où on a nos environnements d'intégration qui tournent, et un environnement de, de, de. un cluster de production, on a notre environnement de production qui tourne. Euh, ensuite, on s'est posé la question de est-ce qu'on ferait bien d'avoir nos bases de données dans le cluster euh, Alors, la réponse était euh, non, parce que ce n'est pas recommandé d'avoir des bases de données, en tout cas, qui ne gèrent pas le clustering dans un cluster, euh, puis on n'avait pas forcément non plus euh, les, les connaissances sur le sujet, euh, et en plus, ça ramènera encore un peu plus de responsabilités de notre côté, et pour une première expérience, on a choisi de ne pas le faire, et euh, encore aujourd'hui, euh, je recommanderais de ne pas le faire, euh, sauf pour, euh, pour certains systèmes euh, qui gèrent le clustering, et là, il faudra aussi mettre la main à la pâte. Donc, on a défini euh, dans, nos, dans nos manifestes différents labels et une des bonnes pratiques euh, que recommande Google, c'est de définir euh, des labels par défaut. Donc, euh, le nom, la version, euh, un com le, le composant, euh, par quoi est managé euh, mon application, etc. Euh, donc, ça donne des informations sur votre application. Et on va voir qu'on peut... Euh, donc, Kubernetes, parfois, on a besoin de filtrer sur ces labels pour cibler, en tout cas, des, des, des ressources spécifiques, pour cibler uniquement les, les pods Nginx ou PHP, etc. etc. On a choisi d'en de rajouter d'autres qui appartiennent, enfin qui, qui ont été définis pour Arte, pour définir de quel type était notre application, back-end, front-end, quelle équipe gérait cette application, et dans quel environnement on était. Euh, il y a également la notion d'annotation. Il euh, euh, faut savoir que quand une annotation euh, change euh, sur vos ressources, euh, s'il s'agit d'un déploiement, euh, vos ressources vont être recréées. Donc les pods vont être recréés. Euh, nous, comme on utilise des tags euh, qui sont tout le temps les mêmes, euh, donc euh, production pour la production, intégration pour intégration et pré-production pour la pré-production, sur, je parle de tag d'image docker hein. euh, on a été obligé de rajouter euh, un, une annotation de, où on set le, le timestamp du, time du déploiement pardon, euh, pour forcer le, le, le changement et le rechargement de nos nouvelles images docker euh, là c'est vraiment spécifique à notre contexte dans la pratique on n'utilise pas forcément les annotations pour ça euh, ensuite, donc, euh, nos images, quand elles sont pushées, euh, elles sont euh, euh, pushées avec euh, un utilisateur spécifique. Donc, euh, pour que Kubernetes puisse euh, récupérer nos images de manière authentifiée, il a fallu créer un, un, un secret de Kubernetes. Donc, on va définir le, le login de passe de notre registrie et euh, l'host de notre registrie. Et, en fait, dans nos templates de déploiement, on va pouvoir préciser euh, quels se, euh, quel secrets utiliser pour pouvoir euh, pouler, euh, récupérer notre image euh, lors du déploiement. Euh, autre chose qu'on a mise en place, toujours sur la définition des déploiements euh, et donc de nos conteneurs, euh, c'est la définition de request et de limite. Donc euh, c'est qu'est-ce que c'est les requests et les limites la request, euh, ça va définir euh, ce que je réserve euh, au sein de, de mon cluster en termes de ressources CPU et mémoire pour que mon application tourne. Euh, et les limites sont euh, les... ce que je ne dois pas euh, dépasser, au-delà, mais pas de mon redémarrer. Enfin, euh, ensuite, nous avons les probes. Donc, readiness probe euh, ça va hein, indiquer... Euh, que euh, euh, ça va définir en, en tout cas de, de, une sonde euh, pour dire euh, mon application est, prêt, est bien démarrée donc je peux dire que le trafic est ouvert une fois que c'est prêt et le liveness prop va dire est-ce que mon application est toujours en vie donc là il va y avoir des, des calls périodiques c'est des calls HTTP qui sont faits, on peut faire aussi euh, du TCP socket pour le coup. On peut également exécuter des commandes, si, si je ne me trompe pas. Euh, on a également précisé, toujours sur les pods, euh, les graceful shutdowns. Il faut savoir que par défaut, quand les conteneurs docker sont stoppés, euh, c'est un sick terme qui est envoyé. Euh, là, le graceful shutdown, en tout cas le, la définition du, du pré-stop dans le lifecycle du, du pod, permet de définir euh, une autre commande exécutée pour stopper nos services de manière plus propre. C'est le cas pour PHP, FPM, qui lui préfère un kit par exemple. C'est ce qu'on fait dans l'exemple. Euh, ensuite, on a fait des affinity rules, ou anti-affinity rules, afin de matcher euh, nos pods Nginx euh, et PHP, hein, euh, et de leur dire, euh, on veut que sur nos, nos trois nœuds, euh, les, les pods soient répartis au sein du cluster. Euh, ensuite on a mis en place des Network Policies donc ça ça permet de, de bloquer des connexions entrantes ou sortantes de pods euh, par exemple ici on dit qu'on bloque toutes les connexions sortantes euh, pour euh, notre application donnée, enfin en tout cas pour ce qui match le label app euh, avec la valeur MyApp euh, donc ça c'est intéressant euh, dans certains cas par exemple euh, il ne doit pas y avoir de, de, trafic, euh, euh, de trafic entrant euh, euh, pour un pod euh, qui ne, ne gère pas d'HTTP par exemple. Donc, pour aller un peu plus loin, euh, comment nous on a fait pour, euh, euh, pour avoir cette division de trafic euh, au niveau de, de, de Kubernetes entre nos serveurs dédiés euh, et nos serveurs euh, nos, et notre cluster Kubernetes. Il euh, faut savoir que Charté, il y a un, un varnish qui est en frontal, et y a beaucoup de règles de gestion qui sont définies dans celui-ci. Il y a une nouvelle règle de gestion euh, au niveau de la définition des backends qui a été mise. Et on a défini euh, des poids euh, au niveau des requêtes. Et donc euh, en fonction des poids, les, les requêtes sont dirigées euh, vers l'un ou l'autre des backends. Toujours en Ron Robin. En run -robin pardon. Euh, chose qui nous intéressait donc, pour les pics de trafic amateur, c'était l'autoscaling. Comment on définit ça dans Kubernetes C'est euh, via la définition de Horizontal Pod Autoscaler. Euh, C'est une ressource à part entière. Et là, on lui définit un nombre minimum de réplicas, un nombre maximum, et on se, on se base sur des métriques. CPU ou mémoire en fonction d'une valeur fixe, par exemple ici, 100 mégas de mémoire, ou un pourcentage d'utilisation, pour augmenter ou réduire automatiquement le nombre de pods qui a été sélectionné via le, le, le scale target ref. Et donc, le, le, le choix d'augmenter ou de, de de réduire le nombre de pods, se fait via la règle qui est décrite en dessous. En gros, typiquement, si vous êtes au-dessus de 50% de CPU, on va augmenter le nombre de pods si on est en dessous, bien en dessous, à 25%, on va le diviser par deux, par exemple. Donc, pour le feature deploy, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, pour le coup. Euh, je vais me dépêcher un peu, parce que je suis un peu en retard. Euh, on a external DNS qui est... Euh, un, un plugin que Kubernetes qui s'installe facilement, qui nous permet euh, d'avoir euh, notre nom de domaine d'enregistrer assez, euh, assez facilement, euh, euh, enfin automatiquement en tout cas, et c'est un manager qui nous permet d'avoir l'HTTPS, donc il faut définir une ressource spécifique, hein, mais d'avoir l'HTTPS euh, créé automatiquement. Pour le Canary Release, enfin en tout cas le Blue Green Deployment et le Canary, Canary Release, c'est également faisable avec Kubernetes, donc soit via un nouveau déploiement, soit via des outils tels que Istio. L'idée étant toujours de déployer notre nouvelle version vers une petite partie du trafic, voir si cette petite partie du trafic, avec cette petite partie du trafic, pardon, ça se passe correctement ou non. Et si ça se passe bien, on déploie à l'ensemble du trafic. Il est venu le temps pour moi de conclure. Euh, donc aujourd'hui, la migration euh, chartée, où est-ce qu'elle en est On a une, une application, enfin une de nos API qui est migrée totalement. On a également une autre API euh, qui, qui gère euh, vraiment la transformation des, des images. Donc, euh, on utilise Sumboard, qui est du Python pour ça, euh, qui est en cours de migration. On a environ 50% du trafic actuellement. On se confronte parfois à quelques, quelques soucis. Euh, euh, par rapport à, aux ressources du, du cluster, etc. Mais bon, en, en cherchant bien, euh, on arrive toujours à résoudre nos problèmes. Euh, voilà, dernier point. Euh, si vous ne si connaissez pas encore Kubernetes et que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Il euh, y a un peu de temps à passer pour... Euh, pour apprendre en tout cas comment fonctionne ce, ce dernier. Beaucoup de vocabulaire aussi à appréhender. Mais une fois qu'on connaît tout ça, c'est vraiment très intéressant de, de mettre les mains dedans. Euh, voilà pour moi. Euh, je ne sais pas si on a le temps pour des questions, mais euh, en tout cas, euh, s'il y en a, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup Quentin. Alors, en effet, on a, on a plusieurs questions. On a eu... Euh, Là, voilà. je vais reprendre. On a certaines questions qui ont été beaucoup votées, en particulier une question de Romain. Cependant, vu le timing, là, on ne va pas avoir le temps d'y répondre en live. Du coup, ce que l'on va faire, c'est on va laisser l'événement encore ouvert. Ouais. Nous, on va quitter la scène. On va reprendre une autre scène à côté pour la conférence de Myriam, que je vous invite à voir également. Et euh, en attendant, vous pouvez continuer de poser vos questions sur ce Livestorm et Quentin va y répondre par écrit. Merci à beaucoup, toi. Quentin. Merci à toi. Et à tout de suite. À tout de suite, par écrit.